Moun ki gen visa touris ak visa da kapab, chèche travail le yo rentre aux États-Unis d'Amérique. Mbralba ou détail Mesdames, mademoiselles et messieurs, gentil proverbe créole la dit: si mbat manje poa pou kom, mwen pa ka abaye la pire pou kont mwen. Rodolphe ja négocie ensemble avec la justice américaine. Eh bien, homme d'affaires ça qui a depuis plusieurs mois dans l'assassinat président Jovenel Moïse, qui a gagné trois chefs d'accusation qui ont sous d'ol. Et chaque chef accusation ça y go une quantité d'années de prison, frère et soeur bien-aimé. Rodolphe Jarre, risqué pour de passer toute ville. Eh bien, frère et soeur bien-aimé, li mette cause de l'eau. Je dire, quelle quantité temps qu'on y a là, il capable passer dans la prison. Commissaire Richmond encore une fois frappé, lui mettait un bacode, Tibadou. badou. Eh bien, frère, c'est ce bien-aimé, pour ouais, Jean-Bandy a dépali. Bandi a même rivé un côté la pour expliquer, même moun lacaille capable de mettre antenne sous ou, pour bandi capable braquer dans la rue. Sanction contre ancien sénateur, Nenel Kassi, ensemble avec homme d'affaires, Steve Kaoli, qui t'a financé activité criminelle dans le pays d'Haïti. Grâce bien aimé, commissaire Muscade frappé. frapper, moi invité au chez chaises ou chita Fou qu'on se faut pas ou rentrer la cave où c'est un plaisir. Toute tripotaïsation bon timamite sans retirer et sans mitter. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'en Encore une autre fois dit ou merci, merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou acc patience ou merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous êtes sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à activer la cloche la notification pour, la, pour ne pas rater aucune vidéo. Pao Foucault. Nous avons chance de présenter un petit compte Et Et compte ça, qui c'était, oiseaux a volé, triple Pange. oiseaux a volé, tripli Pange. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse là, c'est Phil une Un petit crac pour nouveau compte, nous compte. Papa m'a douze petites, deuxième, puis chétif, il passe pour dernier pas quitter élément de réponse pas commentaire là ça fait nous plaisir en pile assassinat président Jovenel Moïse mesdames mademoiselles et messieurs c'est pour première fois un homme y était accusé dans assassinat déclaré li coupable après elle était fini négocier un accord réduction peine dans la justice américaine à chaque fois, Rodolphe Jarre te paraît devant la justice, mais si y'a toujours doux, yo, toujou dou, yo pas qu'on Et Eh bien, frère et sœurs bien-aimés, les orales les preuves, y'a mette devant, yo dit, mais s'en te fait, mais s'en fait, mais fait, là, <laughs> pas gébe y'a caché l'ombrique encore, faut que ou baye la vérité. Et si toutefois, ou la vérité, gon fasse capable kapab gérer sa pou. Si toutefois, ou ta pral passe vi ou nan prison, yon kapab retirer yon ti bagay pou. Ma fè ou konne, Rodolphe qui gèye 50 lani, yon haïtien chilien, yon trafiquant de drogue. Autorité dans le pays les États-Unis te arrêté en République Dominicaine pour présumer implication assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, hier vendredi 24 mars, la et se bien-aimé, présente devant Juge fédéral, qui sa ki pral passe, j'arrête oui, li te baye l'argent pour te acheter zam. Li dit oui, moi te baye l'argent pour acheter manger. Et non seulement ça tout, l'agence ça, te servi pour te loger, mes sénés. ça bah ba pour yo descendre, pour faire exercice, etc. avant même yo tal président Jovenel Moïse, 7 juillet 2021. Eh bien, frère, c'est bien aimé, hier, pendant l'audience, la, juge district États-Unis, George Martinez, te interrogé Rodolphe Jarre sous affaire. Eh bien, Rodolphe Jarre te répond oui. Votre honneur, eh bien moi coupable des trois chefs d'accusation yo qui t'a pesé sous dôme depuis un bon bout de temps. Mo te l'argent pour t'acheter matériel, manger caille etc. jusqu'à ce que mercenaires t'altouyer président en dedans la caille. Eh bien frère et sœurs bien-aimés, chef d'accusation ça yo qui t'a pesé sous d'eau et eh, Rodolphe Jar, il était capable passer toute la ville net dans prison. Eh bien à coliciien eh, Wassam Doula, il dit oui, me reconnaître ça me eh bien, Kounia là, frères et soeur bien-aimés, il est capable de passer moins que 30 ans en dedans prison l'abge poule reparaître devant la justice encore 3 juin 2023 cap vini la donc frères et sœurs bien-aimés Rodolphe responsabilité l'olité joué dans complot assassinat président Jovenel, et non seulement ça tout li d'accord pour coopérer ensemble avec autorité fédérale à la traka pour la vérité donc frères et sœurs bien-aimés li ensemble avec FBI une série informations tête chargée à la traka pour la vingtaine, papa. Sous sécurité, président, comment yote te arrange pour yon te passer rentrer Kai président pour y ont altouyer et françaiss bien-aimé il dit que le la débat l'argent tout pour payer agent USGPN yo les que Colombie ont rentrer pour que te retirer ko yo bay barière libre pour se passer chatcha aller rentrer en dedans chambre président tout droite pour que ont alt donc mesdames mademoiselles et messieurs Dossier assassinat Jovnel Moïse, c'est pas un petit cause qui petit, c'est pas un dossier qui a fini a tout frère et sœur bien-aimé. Gan pile pas coup dossier ça gè pou le fait. Et tout autant va kabon chercher ou comme est capable se fait couvrir ça, a essayer blanchir tête yo et bien c'est tant population a wè en bas yo. Donc ou konn wè l'on moun a passé ti crème et puis il dit non m'a cherche un ti couleur. Et eh bien, c'est comme ça, oui, assassin qui participe dans tout le président. De temps en temps, ou samedi, qui a des décisions la justice, apprend a prendre, a le mandat, il a non le mandat, qui a, doutes, a Ça, c'est un petit coup de C'est un petit coup de un petit coup de un petit et puis, boum, au bon matin, on le voit en blanche, dans le coton, ou bien on voit tout en bas figou boule. Et bien, c'est ça qui pour passer assassin qui participe dans tout le président, Jovenel Moïse, ou mettre à crayons marque ça. Donc, frères et sœurs bien aimés pour ou ap sécuriser un président. Pour ce se seulement président qui est tombé, messieurs, nou y nous prenons l'argent, nous marchons puis nous marcher et puis nous pensons puis nous à l'aise. au connaissez ce grave-là Jovenel Moïse déjà koke dans gorge. Pas penser la descente. Et pas penser la passer monter Donc, c'est dégage au 10 sacs Ou là avant même ou passer. <laughs> hey, Allez, viens, je ça, papa. Non, m'y jour si yon joune Jordia, ça que yon te fè, yon regrette yon te fè. Parce que ce n'est pas joune Jordia, yon touye moun nan pays d'Haïti. Avant Jovenel Moïse, c'est quatre présidents qui assassinè déjà dans le pays d'Haïti. Ge président yon te fin assassinè la, et après ça ou prenne cadavre la, yon lagè nan palè, et puis yon me dit fè. Puis yon fò kounè, et eh bien palè te saute ensemble avec le président. Ge yon prend yon tè, et puis yon traîné kadav li nan la ri. François bien aimé. Donc, tout crime les yo, aurait été impuni. Quatre présidents assassinés déjà, ou pas j'aime t'en qui kote la justice te abouti ensemble avec dossier. Ou pas j'aime qui kote la justice te prononcé sous le dossier. Sa yo? Ou pas j'a m'en bagaye comme ça. Ou pas j'aime t'en la justice, te arrête ça, t'es arrête ça, te, te condamne ça pour tel crime y te fait. Jamais. Pas jamais bagay comme ça dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on vous comprenez, frères et sœurs bien aimés? Mon série de gros intellectuels, moun qui capable capables faire le pays, moun qui comprend le dossier politique, moun qui comprend eh bien mauvais chemin politicien qu'on a fait ensemble avec la population, yon a dénoncé yo assassiné. Mais yo. comme il faut entendre la justice prononcer? Jamais. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, il faut comprendre. Eh bien, le dossier assassinat président Jovenel Moïse, m'a clé ensemble avec vous, c'est dernier gout de qui renverse ce vase-là ou te metal à le cacher dans fond la main jou pou zo a sorti dans ou pour sauter sous la main pour prendre la tête pour pour vin vomi ça sous l'estomac ou la fête pas gain doute sur ça gade moun ou pa ka manger garçon gade moun ou pa ka gaspiller des moun ou fin assassine, posé ou on mat posé ou y a privé sous quand même parce que de des fois en pile moun prend ou pour bon moun eh bien c'est assassinat ça qui pral mettre tout tout uni. C'est même gens, il y a des moun bon Dieu qui étaient comme si ou arrivé soit ballon coup de pour éliminer, le pas gay problème, on pas fouti si les zombies, Quand on pral passer pour les zombies ça. Il y a des moun ou fin assassiné malgré toute manœuvre PCF fait pour casser fait couvrir ça pour laver tête pou ou pour qui pour pas calaver. À chaque fois ou va laver et eh bien ou pour ou quimer pire. À la fin, mes sois à ou à dire, mes so te faire. Ou ge pou vomi tout ça sous l'estomac ou. En tout cas, frère, c'est ça bien aimé, j'en toujours remet-il pas Borisite. Justice, bon Dieu, c'est kabouet de bef. Même si ou elle prend la privé quand même. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonne nouvelle pour moun qui ge visa touriste, ensemble avec visa d'affaires. Yo capable, chercher travail, la yo rentrer dans le pays, les États-Unis d'Amérique. Donc, mais une bonne nouvelle pour moun ki ge visa touriste ensemble avec visa d'affaires américains, Ça nous relait B-1 ensemble avec B-2. Moun sa yo capable chercher travail, leke yon visite les yo visiter les États-Unis d'Amérique. Service citoyenneté et immigration États-Unis USCIS, yon bureau qui dépend de Département sécurité intérieur qui partage nouvelles ça sur Twitter hier mercredi 22 mars. En pile moun ap made si yo capable chèche yon travail sous yo sou b BE ensemble avec B2. Réponse lan se oui. Chèche travail ak visa BE, ou sinon B2, Autorisé institution yo écrit. Mais avant yon moun demare processus, si la, li dwe fè yon demande pou li chanje stati nan BE, ou sinon B2 alle nan estati côté li joindre autorisation pour travail d'après USCIS. Nan ka kote moun pa autorisation pour li changer statut li, li quitter les États-Unis et puis retourner à visa travail. Et sa ça, plus d'informations sur site www.uscis.gov. Donc si toutefois, ou aux États-Unis, et puis ou ge visa type B1, B2, comme nous connais une situation capable de compliquer la kaye, ou décider de faire bras, bien pas hésiter à aller dans le bureau pour que ou capable de changer de statia. Et puis yon ont façon pour capable jouer le travail. Voilà so bien aimé. Chacun te annonce, ou commissaire richement, bon côté pal, frappe fort encore une autre fois. Li mette en barcode. yon ba ont ki qu'il était badou. Eh bien, tonton ça, qui spécialisé dans faire antenne pour braquer moun. Pour plus de détails, en outre il qui tape des paliers. Ok. Vous devez laisser le téléphone par espoir le Téléphone par hier soir, c'est même nul. On dit comme ça que, mon cher, je de oui, ne vais pas chercher mon départ du numéro. Je ne vais pas le faire. Silence. Donc, nous avons coûté 15 000 voilà. Nous allons le faire. Bejou. C'est un monde qui a tellement de gens qui ont sorti pour nous arriver sur le monde. Mes amis, je ne dis pas que mon monde n'a pas faire confiance. Est-ce que tu as les gens qui ont ensemble avec lot. Mais ils ont fait 15 000 dollars. Et quand ils a là, qui est-ce qui information? Ce monde qui ont Et si vous ne participez pas, de information, vous avez information. Vous Vous avez ça nous a donné que nous Comme si vous n'avez pas la même pour pas espoir. Vous n'avez pas la pas la Vous n'avez pas espoir. Vous n'avez pas Vous n'avez pas espoir. Vous pas la Vous n'avez pas espoir. Vous n'avez pas Vous n'avez pas pas Vous Oh. Histoire, oui, je mais oui tu pas la mais voilà tu t'as pas la pas espoir garçon par contre si c'est pas la mais pas espoir t'as parlé faut toujours considérer que c'est pas espoir tu pas parlé pas cg continue garçon vous a pas la pas mais avec ce gens tu parlé <laughs> monsieur mafia, monsieur mafia, monsieur son mafia. Oh, s'il te connaissais accès, j'ai à le t'a parler, il t'a tout metté monsieur. Là, il mette toujours lè, là l'essence qu'on j'en vole géodasse monsieur. Oh, mes amis. Oh <laughs> Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah <laughs> Non géodasse. -e de chez M. Géouda, M. des comme ça. Si elle te connaissait, c'est tomber tout bagaille. au avez besoin de nous? nous? Vous de papa. Vous imbécile. Vous besoin de nous, vous avez nous, vous avez besoin besoin de nous, vous avez nous, vous avez nous, de de de toutes sont celles... On sait le mot de passe. Papa chéri, on est dernièrement. Il y a une qui prince, qui ressuscité au caille. Papa chéri. Mais kou, y a misé papa chéri, il a des causes, papa. Qui cause ça? Mm -hmm. Mm -hmm. Même partner, qu y a ça. Mm -hmm. Le partenaire L'avion. Vous ou pas, la pas la de numéro de téléphone Ça, c'est que va passer dans la rue. Et puis, pas avec. Pas, pa pas pas la en pas, pas ah, des chemises parce que c'est un bon jour. Elle est rentrée à Kaboul avec Aïté, papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous dire ça. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire a je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que vous dire que vous dire que vous dire que vous dire que je vais vous dire vous dire que je vais vous vous dire que vous si je suis allé à je ne pas Je ne pas Comment Comment qui dit quoi? ça Je ne peux pas Quand tu as arrêté? Si tu as arrêté, tu as arrêté. Tu as la vie vole pas facile non? quest ça bien aimé moi la vie vole pas <laughs> facile. quest ça bien aimé m'a pas annoncé et bien Canada prend sanction contre ancien sénateur Nenel Kassi ensemble avec homme d'affaires Steve Kaoli qui t'a financé activité criminelle dans le pays d'Haïti. ou capable de rappeler la pluie et les bottes qu'on peut fait pendant que président Jovenel Moïse est là. Est-ce qu'on rappelle Donc, Vitelhomme Passispan témoignait que si le casal y jour dans c'est grâce à ça avec messieurs dames SDP. Et non seulement ça, tout capable de rappeler assassinat homme d'affaires, consul de l'MA40B. Dans le cas ancien magistrat Porto-Bresla, patron fantôme 509, DCPJT fait plaisir, écoute filet la Kaili, malheureusement, elle a en République dominicaine, bien espérance, fait a pour lui. ACC même, map Phantom 509, il est capable comprendre. Et en el -kasi li même, le cas si, même il faut qu'on ait été sous lui, il était passé au crible machine à tandis que c'est il fait machine et consule la même il y qui dans machine sénateur, sénateur a fait qu'on est te -a konne, oh oui, il était prend balle l'autre côté le douce vie qui le visage jusqu'à présent, nous pas jamais envisager l'événement si sur moi un de couteau et de ce PJ t'a prêt le Kouto, consul la table li bien-aimé nan machine nenel kasi pourquoi c'est causé Eh bien la DCP jure les sénateurs pour venir ba explication yo tout camp ensemble yo dit c'est persécution politique Eh bien hier français bien-aimé canada annonce annoncé yo prend sanction contre nenel kasi Eh bien type ça li pas kamete mettre pied nan pays canada et si toutefois il t'a bien tout nan pays ici là L'ISOUT PEDIO. Ensemble avec Steve Kaoli, un homme d'affaires, de temps en temps, on de non la a cité série de gros dossiers dans le pays d'Haïti. Donc, si toutefois, type ça te bien tout dans le pays Canada, l'ISOUT PEDIO, et non seulement ça, tout, l'argent, et li a pas dans pays Canada. C'est ça, so bien-aimé, et solide, nous bougeons jodia. Donc, ça, c'est Premier ministre Ariel Henry qui accéléré. Ou est comme vous êtes capable de jouer une intervention militaire? Gardez pour elle. Lionel dit au combat! Oui, Dioukomba! oui combat, les gars! Sont... Non. Vous... Oui, ce gouvernement, frère, c'est bien aimé, captore de tes peuples-là. Ce gouvernement, frère, c'est bien nous on cap bataille pour comme on communautés capable de jouer une intervention militaire. Ces gouvernements ont bloqué le gaz. j'espère capable de jouer une intervention militaire. Ils ne hey, mm -hmm. nan pas suivre toujours. On a les garçons. des, des garçons. Non, combat. On combat. combat. On a Retien le combat. allez. le combat. Et pour nous, chic garçon jusqu'à ce qu'on joue une intervention militaire. C'est le gouvernement qui est là, dans le moment. À la traka. Et puis, bas, Canada, wow. Canada, wow. <laughs> Canada, wow. C'est vous-même qui te bloqué gaz là. Canada, wow. Pour des jeunes une intervention. Yo aujourd'hui, nous, yo nous, la nous, la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, gros nous, nous, filet nous, douane nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Madame, monsieur, ça c'est une machine qui est blindée à niveau 6 qui est en douane Miragona, qui est commissaire Miragona, Johannes Muscadet, qui peut diriger la juridiction Miragona. Alors, ce n'est pas à niveau 6, mais c'est à niveau 10 d'avoir commissaire. Soit année 2020. Une machine qui est blindée à niveau 10. Niveau 10. Et année 2020. Est-ce que nous avons une propriété de la machine Et nous avons une propriété là, nous avons une mais sauf que le a choisi de confisquer les machines, en attendant que nous avons une machine. nous zone. Nous une zone. que nous avons, nous avons une nous machine. Nous avons une Nous Nous C'est une Nous une est-ce que vous avez des machines Et de je qui est sous l'IA, sauf que nous connaissons un job qu'il a fait. Et n'importe quel carré qui est à côté, il y a machines. Mais que nous avons la qui est à les Est-ce que appartient avec à une institution quelconque Bon, je connais Je connais pas, Et qui est-ce que des machines nous, nous avons ce dans quelle zone dans les États-Unis Sauf que ça machine a embarqué de Florida. Florida pour vers Miyagwan. Dans qui bateau est et les Il dans le bateau charge je crois. Donc vous parlez de blendage à l'étranger, blendage ça fait Blendage ça fait à l'étranger. Vous pouvez regarder le bateau. Si vous regardez bien, vous pouvez regarder sur des plaques là-dedans, sur des plaques têtes tête chargées qui va résister à quel que soit type de cartouche là pas des Et sinon ça me apprendre, je que c'est le niveau 10 Dernier blindage Ok Mais est-ce que le blindage est interdit à n'importe quel citoyen en Haïti Bon, basé il est interdit mais Pour ça que soit bon, il y a des ou pour les blindages Mais pensez-vous que l'État a une autorisation pour les douanes Pensez-vous que l'État a une autorisation pour rouler Mais pensez-vous que vous êtes capable de les États-Unis a les machines là et puis et vous des machines, ne pas gagner pas des machines, vous ne pouvez pas ok? Donc, vous pouvez faire des machines. Ça, c'est le dernier niveau. Dernier niveau capable garder, si vous regardez bien, vous pouvez, pouvez toute plaque que vous avez dans. Mais après en quelque paquet ta fait et c'est qui ça le fait contre la machine ça ou de propriété La machine ça a dans la douana jusqu'à ce que le porte-prince a accès pour le douaner. Et même quand je prince a accès pour douanes, le douaner, le paquet a toujours posé ses sous pour nous connaître. machine ça qui va pour aller, pour qui essayer, qui travaille dans le pays, qui mission de le faire. Parce que demain matin, les machines qui contribuent dans n'importe autorité, dans le kidnapping, nous ne pouvons pas dire ça, non Nous ne pouvons pas oser dire ça. Ça peut arriver sur le commerçant, sur qui gagne pour l'éviter. Ça peut arriver sur homme d'affaires qui gagnent. Sauf que nous pouvons pas les problèmes pour les machines. Mais moi, il faut a des bon accès. Et pour monter le bateau, il faut que les bon accès pour le dédouaner là. Quel type de monde qui a une machine dans le niveau de la ville, ça? Bon, on n'est pas, pas capable de gagner l'argent qui pourrait tout. Mais sauf que nous y a là, c'est à qui fait êtes C'est pour de pour protéger tout. Mais c'est so, pour faire kidnapping, c'est pour gagner, c'est pour financer les gangs. C'est une autre question. Merci beaucoup, Seigneur. Merci. Voilà, madame, monsieur, ça, c'est machine, non Machine. Euh, ça, c'est machine, non euh, tout le monde qui a suivi tant de causes, c'est le commissaire jean -S. smith et eh, qui est commissaire gouvernement juridiction au Miragon. et eh bien, ça c'est machine ça qui est à niveau 10, qui c est le dernier, dernier niveau blindage. Vous pouvez ça, c'est une machine non? Hmm? Ça c'est une machine D'accord. Okay. ça c'est une machine non, ça Allez. un niveau machine non? Machine ça, il est dans les appareil dont a parlé là. Les blindés à niveau 10, c'est le dernier niveau, blendage. Wow! <laughs> wow! <laughs> nest pas si ti Timon babka ouvrir votre machine ça, non Votre machine nan lou, frères et sœurs bien-aimés. <laughs> machine nan il a fait là dans confortable. Jean-Blanc, est capable de dire. Bienvenue dans Haïti, la République des coquins et ses sels volés au Cap-Rété. et sœurs bien-aimés, regardez picture ça avec nous, mes amis. Mm, oh my God, oh my goodness. Eh bien, hier, Premier ministre Ariel Henry offrit un cocktail d'honneur ensemble avec chef Binu, Madame Hélène Lalim, pour grand service. Les grand pays d'Haïti pour travailler, li fait dans ce chouit c'est difficile donc et ses bien-aimé son petit cocktail hein il était bali en privé lui-même ministre a fait étranger là tu comprends dans l'occasion ça faut me dire eh bien premier ministre remercie remercier madame Lalim, pour travail il fait ensemble avec eux, parce que c'est grâce ensemble avec lui qui permettent à cor 21 décembre l'anti tu comprends <laughs> et à partir de à 21 décembre nous prenons le conseil de transition en frères sont bien tu comprends eh bien un conseil de transition ça qui va travailler ensemble avec le euh, gouvernement pour mettre le pays sur rail démocratie. Wow! Premier ministre Ariel Henry fait l'ouange pour madame Lalim. Mm. Madame Lalim cap laguer pied et, et s'entendait Mon Monde cap venir remplacer c'est Maria Isabelle Salvador. Donc Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, je vous rappelle Madame Lalime, Lalim dans la tête depuis l'année 2019 dans le pays d'Haïti. Eh bien, mission pas finie, frères et sœurs bien-aimés. Son lot, madame, a été remplacée. Donc, au cas Madame c'est un petit cadeau, Mme après ses voix pour si mon travail il fait dans le pays d'Haïti. Oh, my God, oh, my goodness. <laughs> Eh, hey, pour dire, pour dire, on joue, m'a prêché, voici cadeau comme ça, pour si mon travail. Wow, kote gen koupa gen chen. La république des audacieux. Nyom, nyom, nyom. Moi, oh, André Michel, était là. Il est dans la cuisine. International, pas fait ingérence. Madame la prend un petit cadeau, chéri Doudou. Avant l'aller, il fait qu'on est bien. Si l'argent international a bail pour la police, là, il trop petit, il faut nous bail plus. Et hier, frères et sœurs bien-aimé, pays Canada lui-même a annoncé environ 100 millions de dollars à canadiens pour le décaisser pour acheter équipement. Hein, pour capable soutenir la police. Ça va avec N'a pas de l'argent pour acheter équipement pour soutenir la police. Et tandis que chez vous, divers chats commandés, il y a beaucoup de gens capables de livrer. l'international, <laughs> hey! hey! sa papa, ak pays d'Haïti. Franchement, frère, bien aimés. bien Madame, Mesdames, mademoiselles, c'est monsieur, m'a dit, oui, en Haïti, pays spécial. Mes amis top. Stop. What's up, dog? Why are you crying? C'est <laughs> riche. <laughs> <laughs> <laughs> matrice la <coughs> <coughs> <rire> Trop souvent, je murmure quand là où t'es obscur. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira, et pourtant la promesse, elle a pour ma faiblesse, l'éternel. Je ne toujours remédie, Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée au caprété, qui vivra verra, qui mourra kakara. Mouenzo, merci parce que tu as avec attention, merci pour fidélité et patience. ou je ne peux aller. ne pas parce que c'est les même seuls qui est capable de protéger la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Rendez-vous à ce C'était bisous, bisous. One love. Bon samedi et bon week-end.